Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un petit épisode du Petit Journal. Merci pour les 88 abonnés pour le moment. N'hésitez pas à faire, à faire parler de moi sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, euh, WhatsApp, et les et tous les autres euh, trucs. Merci, merci de m'assouvir je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, comment s'abonner à une scène et se désabonner. Oui par exemple, prendre cette vidéo là, et je vais me désabonner, donc pour se désabonner, vous cliquez sur abonner et là ça va vous demander, voulez-vous vous désabonner, parce que vous vous êtes désabonné. Et pour se réabonner, vous faites la... S'abonner. Voilà, c'est tout simple. Une technique tout simple. Et moi, ça me fait plaisir. Si vous vous abonnez à ma chaîne, ça me fait plus de viewers. Et... Et de vue aussi. Allez, je vous laisse. Au revoir à tous. Au revoir tout. Abonnez-vous. Partagez.